pour établir le lien entre travail et puissance, on va repartir de la puissance. On a P qui vaut F scalaire V. On a donc V qui vaut dOM sur dt par définition. Donc on va pouvoir écrire cela. Et on voit que ceci se réécrit F scalaire dOM, c'est-à-dire le travail élémentaire sur dt. On va donc pouvoir écrire que P c'est égal à delta W sur dt une force sera d'autant plus puissante que son travail élémentaire sera grand sur un temps qui sera court. On peut se demander pourquoi on utilise la notation delta W et non pas petit dw. Ce petit delta signifie qu'on en a affaire à une petite quantité d'énergie qui a priori dépend du chemin suivi entre m de t par exemple et m de t plus dt. Ainsi, il est interdit d'écrire dw. Car alors il s'agirait d'une variation que l'on pourrait calculer uniquement avec la position des points au départ et à l'arrivée. Vous reverrez cette distinction entre petit delta et petit d dans le cours de thermodynamique, puisque vous évoquerez la petite quantité de travail et la petite quantité de chaleur qui seront en relation avec la petite variation d'énergie du système. Enfin pour finir sur les unités, le travail étant en joules et le temps en secondes, et eh bien la puissance en watts, c'est des joules seconde moins 1. Nous allons commencer à aborder les énergies par l'énergie cinétique. Et donc l'énergie cinétique, c'est l'énergie d'un corps due à sa vitesse. Celle-ci s'écrit EC égale 1 demi de m v carré. Cette énergie, comme toute énergie, va s'exprimer en joules, alors que la masse est en kilos, et la vitesse en mètres par seconde. On notera que comme la vitesse dépend du référentiel, l'énergie cinétique également. Nous allons aborder maintenant le théorème de l'énergie cinétique. Et nous allons voir que celui-ci découle de la deuxième loi de Newton. Pour utiliser la deuxième loi de Newton, il faut nécessairement que l'on soit en référentiel galiléen. Démontrons ce théorème à partir de la seconde loi de Newton. Somme de force extérieure est égale à m fois a, est égale à m dv sur dt. On peut faire apparaître ici le déplacement élémentaire. On va multiplier de part et d'autre par le déplacement élémentaire. Donc, somme des forces extérieures scalaire DOM va être égale à M dV sur dt scalaire DOM. Mais comme V est égal à DOM sur dt, on va pouvoir écrire que sur le terme de gauche, nous pouvons mettre des parenthèses ici. Et nous avons alors la somme des travaux élémentaires des forces extérieures qui va être égale à m fois dv sur dt fois VdT, d'après la définition du vecteur vitesse. Et on a donc ici les dt qui s'en vont. Et donc on va pouvoir écrire somme des travaux élémentaires des forces extérieures est égal à, et le terme du dessus, nous avons la dérivée de la vitesse fois la vitesse, et on peut écrire ça de la manière suivante, petit d de 1,5 de m v au carré, sachant qu'ici nous avons mis le vecteur, mais un vecteur au carré c'est sa norme au carré, donc on peut retirer le vecteur, et on voit tout de suite qu'ici nous avons la différentielle de l'énergie cinétique. Donc le théorème de l'énergie cinétique sous forme différentielle s'écrira somme des travaux élémentaires des forces extérieures, est égal à la différentielle de l'énergie cinétique. Le point précédent est un peu compliqué. Donc ici, nous faisons apparaître la différentielle de l'énergie cinétique. Nous voyons que si nous différencions ce terme-là, et eh bien 1 demi de m étant constant sort de la différentielle, et la différentielle de v carré va devenir 2 fois v fois dv, et le 2 va s'éliminer avec le 1,5 demi, et on retrouve le terme du dessus. On peut peut-être faire un petit point mathématique sur la différentielle si on a une fonction de plusieurs variables par exemple f de x y et eh bien la différentielle df s'écrit des ronds f sur des ronds x dx plus des ronds f sur des ronds y dy et nous voyons que comme ici nous avons une fonction d'une seule variable la vitesse et eh bien ce terme là disparaît et donc la différentielle n'est rien d'autre que la Dérivée de f par rapport à x dx. Donc si on prend la fonction qui dépend de v est égale à 1 demi de m v2, on écrit que df c'est la dérivée de la fonction par rapport à v, donc 1 demi de m fois 2 v fois dv. Donc ici nous avons ce terme là qui vaut ce terme là, et on a mis le dx, en fait ici c'est dv, bien que le 1 demi et le 2 vont disparaître et que la différentielle de 1,5 de mV2 vaut bien mVdV. La différentielle de 1,5 de mV2 vaut bien mVdV. Ce théorème de l'énergie cinétique vient d'être vu sous forme différentielle, mais nous pouvons l'intégrer pour l'obtenir sous la forme suivante. delta ΔEC, c'est-à-dire la différence d'énergie cinétique entre le point final et le point initial, va être égale à la somme des travaux entre le point initial et le point final, des forces extérieures au système. Et enfin, on peut voir ce théorème sous forme de puissance. On écrira alors que la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps est égale à la somme des puissances des forces extérieures. Voici trois façons d'écrire le théorème de l'énergie cinétique, une forme différentielle, une forme intégrée avec la somme des travaux des forces extérieures et une dernière forme où l'on a dérivé le théorème sous forme différentielle pour obtenir la puissance des forces extérieures à droite et la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps à gauche. Donc il faut connaître ces trois formes puisqu'on sera amené à les utiliser, la plus classique étant celle-ci. Pour comprendre comment on utilise le théorème de l'énergie cinétique, on va se baser sur un exemple que l'on a déjà vu en exercice. Le lugeur qui parcourt donc la piste entre A et B. On a une longueur de piste qui vaut 100 mètres. On a un angle alpha qui vaut 30 degrés. Enfin, on sait que la vitesse initiale est nulle et qu'il n'y a pas de frottement sur la piste de luge. Pour utiliser le théorème de l'énergie cinétique, il faut qu'on soit en référentiel galiléen. Puisque on rappelle que... Le théorème de l'énergie cinétique découle de la deuxième loi Newton, et pour utiliser cette deuxième loi, il faut être en référentiel gallien. On prend donc un référentiel terrestre lié à la piste de luge, donc un observateur par exemple qui regarde la luge glissée. Le théorème de l'énergie cinétique s'écrit ECB moins ECA, l'énergie cinétique au point d'arrivée moins l'énergie cinétique au point de départ, égale somme des travaux entre A et B des forces extérieures, on a donc demi de M VB carré moins demi de M V A carré égale le travail entre A et B du poids plus le travail entre A et B de la réaction du support puisque les forces qui s'exercent sur le lugeur sont son poids et la réaction du support, celle-ci étant perpendiculaire à la piste puisqu'il n'y a pas de frottement solide. On sait que la vitesse initiale est nulle, donc demi de M V a carré faux 0. Et on sait que le travail de la réaction du support est nul également puisque R est perpendiculaire A à AB, donc une force qui est perpendiculaire au déplacement ne travaille pas. Il nous reste donc que le travail du poids. On peut donc écrire un demi de M Vb carré est égal travail du poids, qui s'écrit P scalaire AB, puisque le poids est une force constante. Ce produit scalaire est facile à calculer. C'est la norme de P fois la norme de AB fois le cosinus de l'angle entre les deux. Et attention, c'est le cosinus de l'angle ici qui vaut pi sur 2 moins alpha. On va donc avoir cos pi sur 2 moins alpha. Et comme on connaît bien notre cercle trigonométrique, on sait que cosinus de pi sur 2 moins alpha, c'est égal à sinus alpha. Finalement, on a VB égale racine de MGAB sinus alpha sur 1 demi de m que l'on peut écrire racine de 2 g abcl fois sinus alpha. Et donc l'application numérique donne la même valeur que l'on avait trouvée en exercice, c'est-à-dire 31,3 mètres par seconde. Donc voici comment on utilise le théorème de l'énergie cinétique dans un cas simple pour obtenir la vitesse à la fin de la trajectoire. Pourquoi il peut être intéressant d'utiliser le théorème de l'énergie cinétique ici C'est si on a besoin uniquement de connaître la vitesse au point B à l'arrivée, mais pas du tout les équations du mouvement entre A et B. Donc si on a besoin juste de la vitesse en B, le théorème de l'énergie cinétique est bien approprié à ce problème. Mais de manière plus générale, quand est-ce qu'on peut dire qu'il est intéressant de traiter un problème avec de l'énergie Eh bien souvent, c'est quand on a un problème à 1 degré de liberté. C'est-à-dire on a un seul paramètre qui permet de repérer la position du point matériel dont on cherche à connaître le mouvement. Ici, nous avons utilisé ce théorème pour avoir la vitesse de la luge en B, donc une valeur unique à la fin de la trajectoire. Mais on peut également, avec un théorème de l'énergie cinétique, avoir des équations du mouvement. Et donc, nous verrons ça par la suite en exercice.